Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ici à Santa Cruz, place d'Espagne. Vous savez cette place ici au centre de Santa Cruz près de la mer où vous avez également cette fontaine ici, je vous montrerai après. Aujourd'hui il fait très beau, il fait 30 degrés ici à Santa Cruz, on est au mois d'août 2019 et dans cette vidéo si vous êtes en vacances et eh bien je vous invite à Regardez un petit peu les indices et particulièrement le DAX qui est une, un actif extrêmement intéressant si vous voulez vous spécialiser. Effectivement, lorsqu'on débute en trading, on cherche toujours des opportunités. Alors on cherche sur une valeur, puis on va passer sur une autre, etc. Et on perd finalement son énergie à chercher des opportunités sur, différentes, sur différents actifs alors qu'il suffit de se spécialiser sur un ou deux actifs maximum et je dirais que le DAX, une fois que vous aurez un petit peu de pratique, est certainement un actif très intéressant. Donc le DAX, pour rappel, ce sont les 30 valeurs les plus importantes en bourse de l'Allemagne et c'est un, un actif extrêmement volatile donc vous avez la possibilité tous les jours de faire euh, des trades là-dessus, quelle que soit la période de l'année, lorsque euh, le marché est ouvert, vous verrez que ça bouge très très rapidement. Il y a des traders du monde entier qui tradent le DAX. Donc euh, il est inutile de, de chercher à trader sur euh, 5-6 actifs différents. Je vous conseillerais de vous spécialiser sur un actif, si vous débutez vous pouvez vous commencer sur l'euro dollar, sur le forex, c'est un actif qui n'est pas trop rapide. Si vous voulez passer sur les indices, bon le CAC 40 est assez lent, donc je vous le déconseillerais, je vous conseillerais plutôt le DAX. Et si vous suivez ma formation scalping, vous verrez, donc dans la troisième partie, je vous explique comment trader efficacement le DAX à très court terme. Donc que ce soit en scalping ou en day trading, le DAX est vraiment l'actif que je recommanderais pour une personne qui souhaite se spécialiser. Et vous pouvez très bien gagner suffisamment d'argent en vous spécialisant sur un actif comme le DAX. Donc inutile de vous diversifier. Si vous faites par exemple 20 points par jour sur le DAX, eh bien vous arriverez à gagner suffisamment d'argent euh, pour bien vivre. Au début, vous pourrez euh, prendre à 5, points, euh, à 5 euros le point euh, en CFD et puis passer sur le futur à 25 euros le point et vous ferez ainsi, si vous faites 20 points, vous pouvez faire le, le calcul de ce que vous gagnerez sur une journée. Donc même pas sur une journée, je dirais sur une heure ou deux c'est suffisant. Donc si vous tradez tous les jours le DAX une heure ou deux à l'ouverture des marchés, eh bien, je vous garantis qu'en ayant une bonne méthode, vous arriverez à gagner suffisamment votre vie et en vous spécialisant sur un actif, vous comprendrez bien mieux cet actif euh, qu'en cherchant euh, des opportunités à gauche et à droite vous risquez de perdre euh, plus d'argent que d'en gagner si vous ne connaissez pas bien l'actif. Donc spécialisez-vous, essayez de vous spécialiser sur le DAX une fois que vous aurez un petit peu de pratique et particulièrement en scalping puisque c'est le scalping que je recommande depuis longtemps, depuis que j'ai trouvé donc, une méthode efficace en suivant notamment euh, les résultats du, du trader Benoît Rousseau dont, dont j'ai déjà parlé dans, dans des vidéos précédentes. Euh, je pense que je reçois également de plus en plus de témoignages de personnes qui font du scalping et qui confirment que réellement le scalping est probablement une des meilleures méthodes pour une personne qui souhaite euh, vivre du trading et avoir des bons résultats. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace et qu'on peut apprendre rapidement, eh bien, je, vous, je vous suggère de chercher une formation au scalping. Vous pouvez prendre ma formation au scalping. Bon, je ne connais pas toutes les formations au scalping actuellement. Je sais qu'il y a des étudiants qui en ont suivi d'autres euh, qui sont venus chez moi après parce que bon, parfois vous avez des traders qui sont bons mais qui n'arrivent pas à transmettre efficacement leurs méthodes. Euh, moi j'ai des bons retours de mes étudiants sur, euh, sur ma manière d'expliquer les choses. Donc je pense que si vous suivez euh, ma formation au scalping, vous devriez être satisfait, en tout cas euh, c'est ce que me disent euh, pas mal de mes étudiants. Donc si vous cherchez une formation au scalping pas trop chère, efficace, que vous pouvez apprendre rapidement, vous avez un lien ici au-dessus euh, où vous pouvez faire le choix de mes formations. En dessous de la vidéo également, vous aurez ce lien et vous verrez que les prix sont abordables. Vous pouvez payer en plusieurs fois et je pense que j'ai mis euh, ce qu'il fallait dedans pour que vous ayez tous les atouts pour arriver à obtenir rapidement de bons résultats. Donc le DAX, c'est ce que je vous conseille, une fois que vous aurez bien maîtrisé ma méthode de scalping, vous devriez arriver à de très bons résultats rapidement et arriver à vivre du trading. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire euh, encore plus de vidéos et n'hésitez pas à mettre des commentaires également. Si vous avez déjà suivi ma formation, eh bien partagez votre avis, ça me fera plaisir également et ainsi d'autres personnes seront informées de la qualité de mes formations. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos et que vous souhaitez suivre d'autres vidéos de ma part, eh bien vous pouvez vous abonner ici en dessous de la vidéo et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo.